Donc Gilbert Bernard, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Limoges, où vous êtes candidat, tête de liste pour euh, une liste qui s'appelle Limoges Terre de Gauche. Oui, bien tout ça à fait, c'est cela Il y a combien d'habitants à Limoges bah, Écoutez, à Limoges, euh, si on prend l'agglomération de la ville, fait 140 000 habitants. L'agglomération fait 200, un peu plus de 210 000 habitants. D'accord. Voilà. Alors, je suis parti faire ce tour de France parce que je m'intéresse aux questions de la démocratie. Mm -hmm. Quelle définition est-ce que vous donneriez à ce mot de démocratie mais la démocratie, euh, c'est euh, non seulement d'élire des gens, mais ne pas se contenter d'être représenté, mais également de participer euh, aux décisions qui intéressent l'avenir euh, de, de la ville, de la cité, de manière générale. Et d'être euh, euh, acteur euh, de ces décisions, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui euh, dans beaucoup de collectivités. Dans votre programme euh, Qu'est-ce qu que vous avez pour faire vivre justement cette démocratie au-delà des échéances euh, tous les 6 euh, ans, euh, des échéances électorales Comment est-ce que vous voulez euh, faire vivre la démocratie euh, participative D'abord je crois, en euh, terme de démocratie participative, je préfère le mot euh, citoyen, je trouve qu'il est plus parlant. La démocratie participative, euh, tout le monde en parle, mais bien peu euh, la mettre euh, en œuvre, alors que le mot euh, citoyenneté, euh, qui implique des droits et des devoirs pour le citoyen, est, je pense beaucoup plus parlant. Euh, je crois qu'il faut, euh, alors employons citoyenneté ou employons démocratie participative, je crois en tout cas euh, qu'il faut faire vivre euh, le concept, euh, pas simplement au moment des élections. Je crois qu'une un, des, des raisons qui expliquent le désintérêt des gens pour la politique, c'est le fait qu'ils ont, qu ont le sentiment de ne pas être euh, entendus. Donc euh, le, une des questions centrales pour renouer ce lien avec, euh, entre les élus et les citoyens, eh c'est de les amener à participer aux décisions qui les intéressent. Mmh. Voilà. Donc, euh, effectivement, je crois qu'il n'y a pas qu'au moment des élections que l'on doit se préoccuper de cette question. Voilà. Alors après, euh, en termes, termes d'outils et de méthodes, qu'est-ce que vous avez dans votre programme euh, comme instance délibérative ou comme instance citoyenne que vous prévoyez de mettre en place si vous êtes élu alors Nous nous prévoyons de donner, de redonner vie au comité de quartier. Ils existent sur Limoges, mais aujourd'hui ce sont des comités de quartier croupions. D'abord, qui rassemblent des gens qui ont été choisis, on ne sait pas trop par qui. Et surtout, ils sont là pour avaliser les décisions qui sont prises par le maire. Euh, ils ne sont pas là pour euh, décider en réalité, ils sont simplement là pour avaliser. Donc euh, nous, nous entendons les euh, revivifier et leur donner de réels pouvoirs euh, de décision. Par exemple, euh, nous avons prévu euh, de mettre en place des budgets participatifs, c'est-à-dire euh, d'accorder euh, des enveloppes euh, par euh, comité qui seront dévolues euh, à l'amélioration des, euh, des conditions de vie dans le quartier, et cette enveloppe-là, ce seront les euh, habitants du quartier eux-mêmes qui, euh, euh, qui choisiront la destination de, de, de ces sommes-là. D'accord. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de les associer, non pas simplement de les mettre devant le fait accompli. Mm. Voilà. Euh, après, je crois qu'il faudra aller plus loin. On ne s'interdit rien. Hein. D'ailleurs, euh, une des idées forces de notre programme, il y, y a trois idées forces, mais... Une de celles-ci, c'est « décider ensemble ». Donc, « décider ensemble euh, », la signification, euh, voilà, vous la comprenez. Euh, mais euh, nous envisageons également, sur des sujets euh, euh, un peu plus important, euh, par exemple, un gros projet d'investissement sur un quartier, euh, nous prévoyons d'aller, euh, y compris, jusqu'au référendum ah, local. D accord. D accord. Donc, on veut, euh, ce qu'on veut, c'est que les gens soient réellement associés, qu'ils ne qu soient pas simplement des acteurs, qu'ils ne soient, qu soient pas simplement, des, au contraire, qu'ils soient des acteurs et non pas simplement... Euh, <rire> Des consommateurs, des consommateurs de voilà, je crois qu'on voilà, peut appeler, euh, ouais, on peut prendre oui. ces termes, acteurs et non pas consommateurs des décisions politiques. Ça c'est un point très important. Donc en termes d'outils, si je comprends bien, des conseils de quartier revivifiés, des budgets participatifs, tout à fait. Euh, un appel pour des gros projets, euh, la possibilité d'utiliser des référendums. Ouais, tout à fait, mais également, euh, euh, nous, oui, nous, nous favoriserons un peu tous euh, les outils qui... Euh, pas favoriser cette démocratie participative. Je prends un exemple particulier, mais euh, nous avons dans le programme décidé de développer les zones maraîchères euh, aux abords de la ville de Limoges, hein, donc de préempter des terrains pour installer là des maraîchers, euh, pour favoriser les circuits courts. Euh, voilà, et donc euh, par exemple les, les AMAP hein, que vous connaissez, euh, ces associations entre les producteurs et les consommateurs, nous, favoriserons, nous les favoriserons, hein, je trouve que c'est un bon outil. Euh, euh, nous euh, envisageons également de mettre en place euh, dans les services publics euh, des, ce qu'on pourrait appeler des comités de surveillance parce que les services publics euh, ils sont au service euh, de la population mais euh, souvent euh, ils peuvent être amenés à prendre des décisions qui ne vont pas forcément dans l'intérêt général donc euh, nous pensons que euh, des euh, des conseils de surveillance peuvent être mis en place. Une espèce de veille citoyenne. Une veille ou... de citoyenne, voilà, tout à fait, bien sûr. Hein. La jeunesse également, des conseils de jeunesse, je crois que c'est nécessaire. La jeunesse est un peu la grande oubliée de la politique de la ville, à Limoges. Voilà. Et on sait très bien que les jeunes, aujourd'hui, s'intéressent peu à la politique. Et dans les quartiers, il y a des moyens de les ramener vers la politique, c'est de les associer aux décisions, donc de mettre en place des conseils. Alors, conseils, comités, je ne sais pas, appelons-les comme on veut. Et on pense également qu'il faut non seulement associer les gens aux décisions, mais bien en amont des décisions, peut-être recueillir leurs avis. Et l'idée de cahiers, alors appelons-les de doléances, si nous sommes élus, si nous sommes en charge de cette ville, nous mettrons en place des, des cahiers de doléances par quartier, voilà, pour recueillir, là encore, les avis de leurs habitants. D'accord. C'est toute une palette d'outils pour tout à euh, fait. considérer le citoyen euh, au-delà des élections avec euh, à bah, fait, un, oui. un maximum de, de moyens d'interagir avec lui Bien sûr, euh, le tout long tout du mandat. Fait. Euh, si on s'éloigne un petit peu de l'échelle municipale, pour s'intéresser à une échelle plus large, l'échelle nationale ou l'échelle euh, même européenne, mm -hmm. on a l'impression qu'il y a une espèce de défiance de plus en plus grande qui monte, qui monte euh, sur ces questions de démocratie, et une défiance envers le politique. Mm -hmm. Comment est-ce que vous expliqueriez cette défiance qui monte oh, Je crois que les raisons sont simples. C'est que depuis euh, une vingtaine d'années, on promet aux gens un certain nombre de choses. Et une fois au pouvoir, les équipes en place euh, ne mettent pas en œuvre ce qu'ils ont euh, proposé pendant la campagne électorale. Donc on est rentré euh, dans ce que euh, beaucoup appellent la démocratie de défiance, où on ne vote pas pour quelqu'un, mais on vote contre quelqu'un. Et c'est un réel problème euh, dans une démocratie. Du coup, la démocratie est, est formelle de... aujourd'hui un peu, il faut bien le reconnaître, hein, mmh. puisque les gens qui sont en charge des affaires, soit de la nation, soit des collectivités, représentent souvent une part euh, infime de l'électorat. Hein. Mmh. Voilà. Donc on est confronté à, une, à un vrai problème. Et c'est quoi C'est un problème de personnes on, a, on, on élit des, des personnes qui ne sont pas, pas compétentes Ou, euh, ou euh, c'est un problème du, de la manière dont c'est organisé, du système, du fonctionnement Oui, je crois qu'il y a le système, notamment au niveau européen. Euh, mais de manière plus générale, je crois qu'un des soucis et un des... Euh, point à résoudre, si on veut que les gens se réintéressent à la politique, c'est de renouveler euh, plus souvent que ce qui se passe aujourd'hui euh, les, euh, les, ce que j'appellerais les élites politiques. Je mets ça entre guillemets. Ça renvoie à la question du cumul des mandats, des responsabilités, des fonctions. Et à Limoges, à ce niveau-là, on est bien placé puisque. Enfin, je mets mieux, bien placé entre guillemets puisqu'on a un maire euh, qui a été classé le 15e cumulat en France. Euh, voilà, je crois que c'est un réel problème. Euh, si on ne va pas vers ce renouvellement des, des, des élites politiques, j'en ai le mot élite que j'aime pas, mais en tout cas, si euh, on ne limite pas dans le temps la, euh, les mandats et les fonctions, euh, je crois qu'il sera difficile de sortir de, de, ce, de, de ce cercle vicieux on vient de, dont on vient de parler. Là. Voilà. D'accord. Alors il y a autre chose que j'entends assez régulièrement, je, je voyais j'en stoppe sur ce tour de France qui me permet de discuter avec oui, des citoyens lambda, entre guillemets, des gens mmh. qui ne sont pas du tout impliqués dans les municipales, mmh. ou même dans d'autres types d'élections mmh. ou de politiques, et beaucoup me disent, mais en fait, moi, si je ne vais pas voter, c'est parce que euh, j'ai l'impression que le les politiques n'ont plus les moyens de réellement de changer les choses et que le pouvoir, il est beaucoup plus dans les mains des grosses entreprises, de la finance internationale et que les gros enjeux, bah, ça se joue là-haut, entre guillemets, et, et, pas, et pas dans les mains des politiques. Est-ce que vous pensez que c'est vrai Et comment faire pour éviter ça Oui, oui c'est en partie vrai. Je crois que... Depuis le, la fameuse phrase de Jospin, je crois que c'était en 2001, en disant que le politique ne pouvait pas faire et que face à l'économie, ben, il était compliqué de mettre en œuvre des politiques novatrices. Je crois que effectivement, les gouvernements successifs qui se sont euh, qui ont été mis en place depuis euh, cette époque-là, euh, que ce soit d'ailleurs au niveau national ou au niveau européen, euh, ont complètement euh, cédé euh, le pas devant euh, ce qu'on appelle de manière générale euh, la finance, devant l'économique. Or, euh, le politique devrait avoir la primauté sur l'économique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et nous, ce que l'on revendique justement, c'est que... Euh, le politique reprenne le pas sur l'économie. Alors il faut du courage politique ça. pour ça. Oui. Bah, écoutez, je crois qu'une euh, des questions qui se posent aujourd'hui en France, c'est euh, la redistribution des richesses. Hein. Je regardais les chiffres il y a quelque temps, on parle beaucoup de produits intérieurs bruts. Aujourd'hui, il est de, à peu près de 2000 milliards en France. Et je regardais comment hein, il se composait ce produit intérieur brut. Et on se rend compte de quoi Que ce qu'on appelle les charges sociales, et que nous on appelle les cotisations sociales, ce ne sont pas des charges, ce sont des cotisations, le mot a son importance, on représente aujourd'hui 158 milliards. C'est là-dessus que le patronat fait pression sur le gouvernement pour qu'on les baisse. 158 milliards, je disais, et le coût du capital à côté de ça, c'est-à-dire tous les investissements, les frais bancaires, et également les dividendes versés aux actionnaires, ça représente quand même, dans la richesse produite, 298 milliards, soit le double. voilà donc, euh, si on s'attaquait euh, au coût du capital et pas forcément au coût du travail, je crois que là, il euh, y, euh, y a de l'argent à trouver. Et je crois que retrouver cet argent-là, ce serait euh, dire euh, on ne réduit pas forcément les dépenses publiques. La dépense publique, euh, c'est euh, euh, réduire les dépenses publiques, c'est aujourd'hui la, la formule à la mode. Or, euh, la dépense publique, c'est quand même des services rendus aux gens à travers euh, les services publics. Et on sait par exemple que dans les hôpitaux, euh, dans l'éducation nationale qui a aujourd'hui besoin d'argent, euh, voilà, et cet argent là on peut le trouver, donc euh, nous on est contre le fait de réduire la dépense publique, on pense que c'est au contraire qu'il faut là où c'est nécessaire l'augmenter et que l'argent existe. Donc je pense que si on allait vers un meilleur partage des richesses, ça c'est le message qu'on veut faire en autres de passer, nous euh, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qui trouveraient leur solution et qui redonneraient. Euh, fois dans les politiques et dans la politique. D'accord, ça c'est une échelle euh, du coup euh, nationale. Est-ce qu'on peut imaginer ça aussi à une échelle européenne Parce qu'aujourd'hui qu la France euh, est une, un territoire suffisant pour, euh, pour, pour euh, je, je vois, mettre oui, en place oui. ce type de politique ou est-ce qu'il faut que ça soit à une échelle européenne Non mais je crois qu'on peut commencer par la France. Mais effectivement, euh, si on arrivait à mettre en place cela au niveau européen, ce serait une bonne chose. On sait aujourd'hui que les trois quarts de nos exportations, par exemple, se font au sein de la zone européenne. Donc je pense qu'il y avait une législation au niveau européen qui était mise en place pour lutter contre la finance, contre l'évasion fiscale par exemple, c'est des milliards et des milliards. Je crois que là encore, on se redonnerait des marges de manœuvre. On pourrait relancer par exemple une politique de grands travaux. On pourrait redonner du souffle aux services publics. Et euh, encore une fois, je crois qu'on redonnerait euh, foi à la politique, euh, voilà. Je pense que l'Europe est un bon échelon pour euh, faire avancer les choses à ce niveau-là. Or, je constate qu'aujourd'hui, malheureusement, et contrairement à ce qu'il avait encore euh, promis, euh, François Hollande a cédé devant les dictates de l'Allemagne, d'Angela Merkel. Hein. Voilà, on en est là aujourd'hui, malheureusement. Est-ce que euh, les institutions de la 5 République telles qu'elles existent aujourd'hui sont à changer Je crois que le, euh, le Front de Gauche, euh, Europe Écologie Les Verts euh, défendent une 6 République. Qu'est-ce que c'est que cette 6 République Comment pourraient fonctionner les institutions si elles devaient mieux fonctionner Oui, tout à fait, on est pour. On, je pense que les institutions de la 5ème République sont à bout de souffle, et qu'il faut euh, absolument changer le système. Je crois d'abord qu'il faut... Un... Il faut un... Le système présidentiel n'est pas un bon système. On concentre trop de pouvoir aux mains d'un seul homme, au détriment de ce qui est la représentation euh, des du Parlement, et le Parlement, c'est la représentation nationale, quelque part. Donc je crois qu'il faudrait déjà réduire les pouvoirs, euh, du président de la République, hein, euh, en faire ce qu'il est dans la plupart des pays d'ailleurs, euh, européens, hein, que ce soit en Allemagne ou en Italie, euh, avec une fonction essentiellement, euh, euh, enfin où il a très peu de pouvoir, euh, une fonction représentative essentiellement. Donc redonner les pouvoirs aux parlementaires, ensuite redonner les pouvoirs aux citoyens, ça renvoie à la question de la démocratie euh, participative, ça renvoie à la question de l'organisation de référendums sur des questions essentielles. Euh, voilà, donc tout un tas de... Je, je crois qu'il faut revoir nos institutions de fond voilà. encore. D'accord. Et à l'échelle européenne aussi, il faut revoir les, les institutions Je pense parce que j'en discutais avec Jean-Luc Mélenchon qui est venu apporter son soutien à la liste en début de semaine. Il est lui-même député européen. et. Le gros reproche, enfin, un des gros reproches qu'il fait à l'institution, c'est que les élus sont complètement à la remorque de ce que j'appellerais les technocrates. Mmh. Euh, voilà. Et donc le pouvoir, les pouvoirs du Parlement européen sont très réduits. On sait très bien que c'est la Commission européenne qui n'est pas élue et la Banque européenne euh, qui font la pile bota en Europe. Et c'est un réel problème. Donc il faudrait revenir vers une représentation plus démocratique, euh, voilà, qui, euh, ouais, qui donne ce qu'on dit, on revient sur le problème de la représentation de la démocratie participative, comment faire participer mieux les citoyens à la vie des institutions. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on a des citoyens qui sont suffisamment formés euh, pour justement être de, des citoyens actifs euh, On parle de citoyenneté active depuis tout à l'heure. Ou euh, être des citoyens capables de comprendre les enjeux et, euh, et, et de jouer un rôle dans, dans cette démocratie Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle énorme de l'éducation à jouer là-dedans Oui, l'éducation populaire, euh, je crois que ça devrait être aussi le rôle des, des partis politiques. Or aujourd'hui les réunions des euh, partis politiques euh, sont désertées, il faut dire les choses comme elles sont, ce sont les militants qui sont là. Les gens ne viennent plus, on n'a plus à faire des partis de, de masse comme on appelait à, à l'époque. Donc euh, effectivement on, on retombe sur le même problème, comment, comment faire que les gens retrouvent goût et foi en la politique euh, C'est un, une vaste question en tout cas. Euh, je crois que dans une ville, les champs de la ville, les champs de la commune est, est un bon laboratoire pour, pour des expériences à ce niveau-là. On va peut-être revenir sur notre programme municipal à Limoges, ce n'est pas votre souci, mais je crois que nous, comme en avant, un des points importants, c'est décider ensemble. Oui. Voilà, on est en plein dans cette expérience-là, dans cette, expérience cette volonté-là, en tout cas. Oui. Alors, il y a un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est celui oui. du numérique et d'Internet. Parce que j'ai l'impression que les objets connectés, euh, tous ces, ces réseaux qui se créent, euh, sont en train de changer complètement la manière qu'on a de s'informer, de travailler, de communiquer les uns avec les autres, de se former. Est-ce que d'après vous, ça peut changer aussi la manière dont la démocratie fonctionne Oui, je pense. Alors, je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux, mais je connais aujourd'hui leur, leur importance. et Au niveau de notre liste, d'ailleurs, nous avons des... C'est un problème souvent de jeunes... Les, les, les jeunes qui sont sur la liste sont très actifs sur les réseaux sociaux, et c'est une bonne chose. Mais je pense que c'est une façon euh, tout à fait pertinente de faire aujourd'hui euh, participer euh, le citoyen. Les gens ne viennent plus dans les rayons, ils ne viennent plus physiquement. C'est peut-être plus facile euh, via les réseaux sociaux, et on le voit bien, puisque, y compris dans notre ville, il y a une liste qui est en train de se constituer à partir des réseaux sociaux. Voilà, donc je pense que c'est euh, un bon moyen, là encore, euh, peut-être de redonner du souffle à, à la démocratie. Euh. Je le pense, oui, sincèrement. Oui. Alors il y a un, un dernier exercice que je vous propose, que, mm -hmm. que j'aime bien. Euh, on a parlé de pas mal de problèmes, de, de la Ve République, mm -hmm. de, euh, à l'échelle locale, faire plus appel aux citoyens, euh, questions d'éducation... Euh, le problème qu'on a qu'on a un peu catalogué. Mm -hmm. euh, en termes de solutions, euh, si vous, on devait repartir d'une feuille blanche pour imaginer un système idéal, un, un modèle de démocratie qui fonctionne bien depuis le local jusqu'au global, mm -hmm. qu'est-ce que vous dessineriez comme modèle Alors, Moi, je prends ma feuille et je le dessine en même temps que vous me le décrivez. Qu'est-ce que je dessinerai euh, Je mettrai au centre le citoyen. D'accord. Voilà. Euh, je mettrai à la périphérie euh, les élus, l'élu, peut-être euh, les institutions. Euh, voilà, je pense... Euh, bah vous avez parlé des réseaux sociaux, je pense qu'il faut les mettre quelque part aussi. Voilà. Euh, après, je pense que... Voilà, c'est des interactions entre les trois. Je pense que euh, la démocratie ne peut pas fonctionner si euh, chacun de ces niveaux de décision ne fonctionne pas en corrélation avec les autres. Voilà. Euh, bon, c'est mettre le citoyen euh, au, au cœur de la vie politique. Euh, je ne sais pas si euh, le schéma tel que je l'ai indiqué là est satisfaisant, sans doute qu'il faudrait l'améliorer, mais en tout cas, l'idée de mettre le citoyen au cœur de la politique, euh, je crois que c'est aujourd'hui euh, une évidence. Si on prend euh, en termes de institution et de, de répartition des, des compétences à une échelle géographique, on entend beaucoup parler du millefeuille qu'il faudrait simplifier, etc. J'ai l'impression que euh, à chaque fois qu'on essaye de simplifier, en fait, on rajoute une strate. Euh, en tout cas, y a, euh, on voit pas apparaître cette, cette simplification. Euh, euh, D'après vous, quelle serait l'organisation idéale territoriale euh, à l'échelle, en partant du local au global bon, L'organisation idéale, je ne sais pas s'il existe. Hein. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il faut conserver la commune, qui est beaucoup décriée. Je pense qu'il faut mmh. la conserver comme... Euh, c'est l'échelon de base et c'est surtout l'échelon de proximité. Je crois que si on veut faire vivre la proximité, il faut que cette, la relation entre le citoyen et l'élu puisse se faire. Et je crois que la commune reste aujourd'hui euh, l'élément le plus pertinent pour cela. Vous savez, on est en train beaucoup de parler, euh, effectivement, de millefeuilles, simplifier le feuilles. On est en train de parler de décentralisation. Or, euh, ce qui va se faire, ce n'est pas de la décentralisation, c'est de la reconcentration, à mon sens. Parce que on va, euh, à, travers, euh, de, de, à travers les projets, à travers les aglos, à travers le renforcement des intercommunalités, le regroupement des intercommunalités, en réalité, il va se passer quoi c'est que le citoyen sera de plus en plus décisif de son pouvoir de décision et surtout il ne pourra il ne sera plus contacter son maire ou son président d'intercommunalité ou son président d'aglo parce que, parce, que, parce que tout simplement géographiquement il sera plus éloigné. Donc on, on va revenir vers des baronnies, voilà, on va constituer des baronnies le président du conseil régional, le président de l'agglomération et je pense que ce lien là entre le citoyen et l'élu on va le casser plutôt que de le renforcer donc euh, moi je crois pas que le problème de la multiplication des, des, des strates administratives soit un vrai problème, c'est quels moyens on leur donne, c'est surtout ça or aujourd'hui on va réduire les dotations à l'ensemble des collectivités euh, pour financer le pacte des responsabilités entre nous soit dit à... voilà et je pense que c'est pas une bonne façon de... De faire. Peut-être un dernier problème qu'on n'a pas évoqué, je l'évoque là, je ne sais pas, ça ne fait pas, pas, pas partie de. Mais je pense que si on veut aussi aujourd'hui que les citoyens s'impliquent plus en politique, mmh. il y a une question qui est importante, c'est d'avoir un véritable statut de l'élu. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on constate qu'au Parlement, ou dans les régions, ou au Conseil général, ce sont souvent des professions libérales qui sont là, ou, ou le monde de l'éducation C'est simplement que le citoyen de base qui travaille, qui est serré dans l'entreprise, Aujourd'hui, euh, pouvoir exercer un, son mandat dans de bonnes conditions, c'est quasiment impossible parce qu'il euh, qu n'aura pas l'autorisation de s'absenter de, euh, de son employeur. Et c'est un, un, un vrai problème, ça, pour euh, qu'une majorité de nos euh, compatriotes puisse participer euh, aux élections, mais en tant qu'acteur, ce coup euh, voilà. Donc le statut de lieu est un vrai problème en France. Il existe en Allemagne. Euh, je crois qu'il faudrait que pendant la durée de sa charge, qui est limitée dans le temps, on revient au problème du cumul des mandats, je pense qu'il euh, faudrait arriver à une, à une situation où euh, l'élu percevrait euh, une indemnisation qui lui permettrait de vivre pleinement son mandat. Et qui lui permettait surtout de retrouver son boulot à la fin du mandat. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc euh, beaucoup de gens ne veulent pas entrer en politique à cause de cela. C'est un vrai souci ça. Statut de l'élu. Statut de l'élu. Alors si on revient sur les, sur les échelons, vous disiez que du coup, le, le fait d'avoir plusieurs échelons n'était pas forcément un problème, donc on garde les communes, les intercos, les départements, les régions, l'État-nation, l'Europe, euh, l'ONU, euh, on garde tout ça. De, c est, c est ouais. Faut... Ouais. Euh, oui, après, tout, tout dépend comment cela est mis à musique, mais euh, l'expression aller du local au global, je trouve qu'elle mmh. peut fonctionner. Hein. Euh, après, est-ce qu'il y a... Euh, est-ce qu'il faut simplifier le milieu administratif Je ne sais pas. Il est sans doute nécessaire, notamment au milieu rural, de regrouper certaines communes. Je pense que c'est une nécessité. Après, chaque collectivité aujourd'hui a des compétences propres. Est-ce que les regrouper On propose de regrouper, par exemple, les régions Je trouve que c'est une bêtise. On propose de nous regrouper avec l'Auvergne, voire le Poitou-Charentes. Or, les régions, si le Limousin, en tout cas, c'est vrai pour Limousin, s'il y a une région qui, euh, qui a une véritable identité, c'est bien le Limousin. Euh, vouloir la regrouper avec euh, le Poitou-Charente, voire l'Aquitaine, euh, à mon avis, euh, n'a pas de sens. On parle aussi beaucoup de supprimer les départements, en tout cas d'avoir les compétences départements qui reviennent soit aux communautés de communes, soit aux régions. Est-ce que c'est euh, une, une bonne idée ou pas, pas forcément, euh, moi je parle d'une expérience euh, de quelqu'un qui, qui vit dans une zone euh, semi-rurale avec une agglomération certes importante mais euh, par exemple si euh, le, le département disparaissait euh, au profit de l'agglomération de Limoges, euh, il y a toute une partie, tout un pan du territoire rural euh, qui n'aurait plus aucun moyen d'assurer son développement. Toutes les zones rurales autour de Limoges euh, si le département n'existait plus, n'était pas là pour apporter son aide, euh, il serait phagocité euh, par la ville centre. Donc, je pense que les territoires, euh, si les départements si le département disparaissent, les territoires euh, ruraux qui sont aujourd'hui en grande difficulté, euh, verront ces difficultés s'accroître. Donc, en fait, tout va bien. On n'a rien besoin de non, changer je, Non, je ne dis pas ah, que oui. va bien. Non, non, je pense qu'il faut démocratiser toutes ces institutions et remettre de la citoyenneté euh, voilà, au cœur de, de leur fonctionnement. Ce n'est pas le nombre d'échelons qui est important, je crois. C'est la façon dont ils fonctionnent. D'accord. Alors du coup, euh, comment est-ce que ça pourrait fonctionner différemment à l'intérieur de ces communautés de communes, de ces départements, de ces régions Un des soucis, on ne l'a pas abordé, mais je crois que... On parlait de démocratie participative au départ, c'est le sujet d'ailleurs... Je pense que la démocratie participative, ça devrait s'appliquer également, on pourrait l'appliquer aux, aux gens qui sont élus aujourd'hui, parce que ce que je constate, moi je travaille dans une collectivité, le conseil, le conseil régional de Limousin, pour ne pas le citer, je pense qu'y compris au niveau des élus, aujourd'hui, face à la, aux experts, aux technocrates, ils sont un peu diminués, je crois que, eux-mêmes ne sont pas en situation de décider par eux-mêmes, mais ils subissent des choix qui sont imposés par, par la technostructure, par les experts. Et ça, pour nos démocraties, c'est un réel problème. Donc en fait, si je comprends bien, l'idée c'est de mettre, remettre beaucoup plus de participation citoyenne à tous les échelons, la commune, la communauté de communes, le département, la région, la Cidème République, l'Europe. Tout à fait. J'ai mis le citoyen au centre, alors bon, c'est peut-être un peu facile, mais en tout cas, je crois que c'est ça. C'est pour ça que je préfère le terme de remettre de la citoyenneté, plutôt de la démocratie participative. Mmh. Citoyenneté active. Quoi. Active, voilà. Alors, si on s'attarde un peu sur la VIème République, est-ce que vous pensez que, euh, il faut, enfin, que ça fonctionnerait comment parce ce qu'un Parlement plus fort d'accord euh... Mais je crois que les, euh, la question du référendum d'initiative locale euh, est une bonne chose. Je crois que sur un territoire, quel que soit la, le, ce territoire, d'ailleurs, quelle que soit son importance géographique, je crois qu'un qu certain nombre de questions sont tranchées par le citoyen. C'est le cas en Suisse. Hein. Moi, je suis très favorable à à euh, ce qui se passe, à euh, cette façon d'impliquer le citoyen à travers euh, des référendums. Parce que qui dit référendum dit euh, forcément euh, débat. Et on sait très bien en France que euh, dès lors qu'il y a eu référendum, on l'a vu par exemple euh, la dernière fois, c'est en 2005, hein, euh, sur le traité européen, euh, c'était un peu la première fois que euh, dans l'ensemble du pays, les citoyens se sont emparés de la question européenne et, et ont décidé, euh, ils s'en sont emparés, voilà. Bon, on connaît les résultats. Donc je pense que qui dit référendum dit débat citoyen derrière. Euh, voilà. Une des questions aussi, c'est de donner les bonnes clés aux citoyens pour comprendre les enjeux. Euh, D'où le rôle de l'éducation populaire D'où le rôle des partis euh, Voilà. <coughs> suis en train de compléter le schéma et du coup j'essaye je, donc y a cette idée des partis politiques qui ont un rôle d'éducation populaire euh, qui devrait avoir un rôle d'éducation populaire pour, pour que ces citoyens soient capables d'avoir leur citoyenneté active à différents, à ces différents échelons oui, voilà, tout à fait. Euh, et cette citoyenneté active en termes d'outils du coup j'ai noté ce référendum d'initiative populaire mmh. euh, qui va de pair avec un débat citoyen mmh, okay. et j'ai cru comprendre aussi que l'idée de de transparence en fait, ou d'information, ou de pédagogie, pour comprendre les enjeux, c'est ça Tout à fait, voilà, bien sûr. Ça, c'est ça devrait être aussi le rôle des partis. Ce n'est pas forcément aujourd'hui, d'ailleurs. On fait le reproche, on le sait bien, on fait le reproche aux partis. Euh, on... Comprenez-nous, d'ailleurs, c'est pas, pas évident hein, de nous voir qu'au moment des élections. Quoi. Un des enjeux d'une véritable démocratie participative, c'est de faire en sorte que... Euh, en dehors des périodes électorales, il y a un débat citoyen qui s'est installé. Vous savez, moi je vois sur Limoges les deux, deux projets qui, dont l'un était mené à son terme et pas l'autre, ont été décidés sans que les citoyens soient impliqués. Il s'agit du projet de LGV limoges Poitiers, qui fait polémique aujourd'hui, hein, qui continue à faire polémique, et euh, l'implantation d'une zone commerciale bien à l'extérieur de l'agglomération. Qui, euh, qui a été implanté euh, en un lieu assez lointain pour euh, essayer d'attirer les gens venus d'autres villes. Par contre, ça se fait au détriment des commerces du centre-ville, y compris des habitants qui habitent euh, dans les quartiers, qui ne peuvent pas les à ce genre parce qu'elle est mal desservie, etc. Donc, euh, ces deux projets, ça, qui, euh, où la population n'a pas du tout été associée, je pense qu'il y aurait eu un débat au préalable sur les deux questions le climat aurait été plus apaisé et je ne suis pas sûr qu'on aurait construit cette zone commerciale. Donc je prends ces deux exemples parce que ça montre tout le travail qu'il y a à faire. Quoi. Et ça montre que quand il y a un maire un peu autoritaire qui prend les décisions sans consulter grand monde, et en prend lieu les citoyens, eh bien, il y a des crispations qui se font. Donc, je crois que plus les projets sont expliqués, plus les gens participent et plus on arrive à un consensus. Il faut faire la ville pour les habitants et pas à côté des habitants. Il faut partir des problèmes qui se posent aux habitants, répondre d'abord à leurs questions. Et non pas envisager le développement d'une ville comme quelque chose d'abstrait. Le maire d'Imoge actuellement, son, sa grande ambition c'est de faire d'Imoge une mégapôtre. Donc euh, mais euh, la mégapole, l'ambition de la faire euh, sans y associer euh, les habitants. Est-ce que les habitants veulent vraiment une mégapole ou est-ce que la ville telle qu'elle est leur convient et, et Voilà, c'est une véritable question. Mais ce pas le sujet du maire d'aujourd'hui, il ne s'interroge pas là-dessus. Nous, c'est une véritable interrogation. Sur ces questions justement de développement, on a d'énormes défis à relever, euh, qui sont euh, notamment des, des défis environnementaux, euh, le réchauffement climatique, la, les ressources qui se raréfient, euh, etc., etc. Euh, Est-ce que, euh, est-ce que ça c'est euh, une organisation euh, qui est capable de répondre à ces défis-là bah, Écoutez, euh, cette question-là, elle, elle est au cœur encore une fois, oui, de notre de nos programmes, puisque un des grands chapitres, c'est décider ensemble, le grand chapitre, c'est penser la ville autrement. monde. Effectivement, un des soucis que rencontrent les politiques aujourd'hui, c'est qu'ils euh, sont dans l'instant démocratique. Un mandat, c'est souvent 4 ans, 5 ans ou 6 ans, selon le mandat. Donc, ils veulent absolument laisser leur empreinte pendant ce mandat. Et donc, ils ne prennent pas en compte des enjeux qui sont plus lointains. Or, aujourd'hui, c'est vrai que quand on réfléchit à l'avenir d'une ville, les enjeux liés à à la réfection des, des matières fossiles, au réchauffement climatique, nécessite de penser le développement d'une cité à l'horizon de 20, 30 ou 40 ans. Et donc il faut vraiment qu'on s'inscrive dans cette durée-là. Par exemple, nous, euh, quand on propose aujourd'hui le, euh, le, le transport collectif gratuit, on s'inscrit dans cette vision d'une société, d'une ville à venir euh, où l'essence fera plus rare, euh, où euh, la voiture sera peut-être moins présente, et voilà, on s'inscrit vraiment dans la durée. Quoi. Mmh. On n'est pas pris euh, par cette, euh, cette espèce de, de tyrannie de la démocratie euh, au sens où on entend aujourd'hui. Euh, euh, D'un court terme. De l'immédiat, le... oui. Euh, euh, mmh. Il faut réfléchir. Ce qu'on a eu dans le problème, c'est qu'il faut répondre aux urgences sociales qui se posent. Les urgences sociales, le mot urgence tout de suite, hein, en termes de crèche, en termes de voirie, en termes de. Tout ce pour les médias, mais en même temps, il faut qu'on se projette sur l'avenir. Que sera notre ville dans 30 ans, dans 40 ans Quels seront les enjeux qu'elle sera confrontée C'est maintenant qu'il faut les réfléchir et pas attendre 20 ans ou 30 ans. Alors parfois, ça peut faire grincer des dents. Hein. Euh... Par exemple, l'automobile, dire on va réduire la circulation automobile, c'est un de nos objectifs, ça fait grincer des dents aujourd'hui parce que. Surtout dans les zones rurales où l'automobile reste quand même un moyen pour aller travailler, un moyen incontournable. Mais euh, tant pis. La question fâche, mais on la pose. Et quelles réponses on y apporte C'est ensemble qu'il faut qu'on y réfléchisse. Mais voilà. Je crois qu'il faut se projeter sur le long terme. Il ne faut pas avoir peur de le dire aux gens. Les gens ils sont, les ça, gens, ils sont, ils sont responsables au fond. Si on, leur, si on leur explique les choses, si on débat avec eux, ils sont capables d'entendre des messages qui parfois risquent les... Perturber leur, euh, leur quotidien, c'est évident. C'est aussi un rôle des partis politiques de se projeter sur le long terme et proposer une vision Bien sûr, hein. gouverner, bon, gouverner c'est présent <rire> mais sur le long terme, tout à fait. Si je résume un peu notre, notre schéma pour l'instant, on a le citoyen qui est au cœur de la vie euh, politique, on a mis le citoyen au centre du dessin, euh, avec donc des élus, euh, avec l'idée de, de repenser un statut de l'élu, euh, oui. notamment pour pouvoir venir de l'entreprise facilement vers, le, vers ce rôle d'élu oui, et revenir, revenir à l'entreprise à... ensuite. C'est la question du non-cumul des mandats aussi. Oui, voilà, c'est de la question. Euh, le citoyen lien, en, en lien avec les institutions, nos institutions qui sont plus à ouvrir, à repenser, euh, avec si la question du long terme ouais, aussi. Tout à fait, oui. Euh, alors on a créé un lien aussi avec les réseaux sociaux, mm -hmm. euh, on a un lien avec les partis politiques, mm -hmm. avec un, des nouveaux rôles de ces partis politiques qui devraient être plus dans l'éducation populaire vers de la pédagogie pour expliquer les enjeux de société, se projeter sur le long terme, euh, proposer une vision mm -hmm. et puis après sur les différents échelons, le citoyen à chaque fois il doit être avec, dans une forme de citoyenneté active avec euh, le premier échelon, l'échelon de base et de proximité c'est la commune qu'il faut, qu faut préserver Absolument. Euh, en gardant quand même des des communautés de communes alors la commune on dit quand même dans un, dans les milieux ruraux peut-être des regroupements Oui, peut-être on a, oui. a 36000 communes il y a, il y a la moitié mm -hmm. qui ont moins de 500 habitants c'est peut-être euh... oui, mais en même temps c'est euh, quand vous avez 300 habitants euh, la démocratie c'est quand même beaucoup plus facile pour la mettre en œuvre. Hein. c'est vrai donc euh, voilà donc on tombe après dans des contradictions à la fois oui on peut euh, on peut regrouper on... mais à la fois on perd ce lien là entre, euh, entre les citoyens et... Voilà. Donc des communautés de communes, euh, des départements, des régions, un État-nation hein, et euh, une échelle européenne à garder, mais avec à chaque fois euh, un rôle de citoyen plus actif à l'intérieur de, de ces institutions. Démocratisation des, euh, des institutions, bien sûr. Voilà. À démocratiser. Et euh, sur la sixième République, on a juste noté un Parlement plus fort euh, ouais, à l'échelle de. Alors ça voilà, dans les outils de la citoyenneté active, référendum d'initiative populaire euh, qui amène à un débat citoyen euh, permanent même, Tout à fait. plus de transparence, plus de pédagogie. Euh, à l'échelle européenne, on n'en a pas trop parlé, est-ce qu'il faut aller vers une Europe fédérale Est-ce qu'il faut aller vers une Europe euh, euh, plus politique euh, Qu'est-ce qu qu qui est euh, désirable pour, pour l'Europe L'Europe, déjà, il fallait changer les orientations politiques et économiques avant de... Les institutions ont les institutions européennes, c'est une autre question. Je pense que c'est d'abord les orientations, est-ce qu'on veut construire cette Europe de la concurrence libre et non forcée telle que les institutions actuelles nous y poussent avec une Banque Centrale Européenne qui décide, dont le Président n'est pas élu démocratiquement, il faut le rappeler, hein, qui décide quelles sont les orientations économiques et monétaire de l'Europe, avec y y a... un parlement croupion, voilà, euh, moi je suis assez pour une Europe des euh, États nationaux, je crois que la nation garde, doit garder tout son rôle aujourd'hui, hein. mais une Europe fédérale, je, je, je ne sais pas trop, je crois que c'est d'abord les orientations fondamentales en matière économique et monétaire qu'il faudrait euh, changer. Et démocratiser, quoi. et démocratiser, voilà, tout à fait. On retrouve <coughs> ce mot de démocratie partout, mais c'est normal. Je crois que les institutions sont sclérosées aujourd'hui partie à cause d'ailleurs du cumul des mandats, si on arrive, ça c'est la question fondamentale. Je crois. La question du cumul des mandats, c'est une question compliquée quand même, parce que, y compris dans, dans nos formations enfin les formations politiques du de gauche C'est parfois difficile de dire à quelqu'un, tu as fait des mandats, tu, tu arrêtes. Le cumul aussi dans le temps en fait, dans les fonctions. Le cumul dans, Oui, c'est dans le temps, c'est pas uniquement le cumul des mandats, c'est le cumul dans le temps. C'est le cumul dans la fonction et dans le temps quoi. Il y a les deux. Alors, je viens d'aller voir euh, M. Mm Rodet -hmm. qui, qui cumule euh, mm -hmm. plusieurs mandats, et qui me répond, donc je posé cette question du cumul des mandats, et lui, lui sa réponse, ça a été de me dire, mais en fait, dans un pays centralisé comme la France, euh, le cumul des mandats, c'est aussi euh, une manière d'avoir euh, des contre-pouvoirs, euh, d'une certaine manière, plus fort, un, un, un gouvernement euh, fort et donc de, de redonner du pouvoir euh, au territoire en ayant euh, et du, euh, et, et des actions à faire à l'Assemblée ou au Sénat et, euh, et à l'échelle locale en tant que président de région ou de département ou de, ou de, de grande ville. Est-ce que du coup, ça, ça veut dire que ça doit aller de pair avec euh, cette idée de d'un parlement plus fort et d'une sixième république moins euh, moins gouvernementale Oui, moi j'entends bien l'argumentation de M. Rodet, qui n'en est pas une d'ailleurs, c'est de dire on ne peut défendre au parlement que ce que l'on connaît bien, donc si on est maire, on sera un bon député, je ne partage pas du tout cette vision des choses. On peut être un bon député, un député est d'ailleurs l'élu de la nation, il n'est pas l'élu d'une ville. Et c'est d'ailleurs un problème parce que des fois les deux rôles se confondent et je pense qu'un certain nombre d'élus le confondent. Un conflit d'intérêts, voilà. Donc c'est pas une bonne chose pour la démocratie là encore. Hein. Non, je crois que c'est de la blague quelque part. On peut être un bon maire local, on peut être un bon député sans avoir un mandat local. Franchement, je, je ne suis pas du tout mesuré sur ce plan là, en fait, c'est évident. D'accord. Mais je comprends, il défend. Voilà. Ok. Bon, bon. Je vais bien en Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Non, mais écoutez, c'est intéressant. C'est moi qui vous remercie. Et puis, bonne chance pour la campagne. Merci.